Salut, je m'appelle Ralph et je suis membre de l'équipe TELUS. Nos clients nous demandent souvent comment ils peuvent gérer leur compte quand ils sont en déplacement. Alors, laissez-moi vous parler de mon compte TELUS, une application géniale. C'est gratuit et disponible sur iPhone et Android. L'application vous permet de surveiller votre compte directement de votre téléphone. Elle est parfaite pour consulter le solde de votre compte et le réapprovisionner au besoin avec une carte de crédit ou un nip de réapprovisionnement. Vous pouvez aussi modifier ou ajouter des options et choisir de les renouveler automatiquement tous les 30 jours avec le solde restant dans votre compte ou votre carte de crédit. Non seulement l'application est gratuite, mais vous ne serez pas facturé pour son utilisation. Elle est aussi facile à utiliser. Téléchargez-la de la boutique d'application et connectez-vous en utilisant les mêmes noms d'utilisateurs et mots de passe qu'avec votre compte TELUS en ligne. Si vous n'avez pas de compte en ligne, vous pouvez en créer un à partir de l'application. Pour en apprendre davantage sur la gestion de votre compte en ligne, Planifiez une séance gratuite avec un spécialiste du centre de formation TELUS. Visitez telus.com oblique formation et cliquez sur « Réserver une séance maintenant ». Viens comprendre les services de TELUS, c'est important pour vous et vous êtes important pour nous.